Aujourd'hui le 11 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, des tirs d'artillerie ont infligé une défaite aux accumulations de main d'œuvre et d'équipement militaire des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Sankovka. Pour la groupe à se de véhicules blindés, attendent le vin de contre-attaquer les positions des troupes russes en direction des colonies de Zitlovka, Ploshchanka et Ishika de la République Populaire de Lugansk. En infligeant des dégâts de feu, toutes les attaques ont été repoussées, les unités des forces armées ukrainiennes ont été repoussées vers leur position d'origine. Jusqu'à 65 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et deux camionnettes ont été détruits. En outre, dans les zones de la colonie de Chervon et Yadibrova, ainsi que dans la foresterie de Srebryansky dans la République populaire de Lugansk. Trois groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance et trois équipages de mortiers des forces armées ukrainiennes ont été détruits. La direction de Donetsk, les troupes russes ont mené des opérations offensives, repoussant les contre-attaques des unités des forces armées ukrainiennes dans certaines directions. Au cours de la journée, jusqu'à 40 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat et trois camionnettes ont été détruits dans cette direction. La direction sud-donetsk, l'ennemi a tenté d'attaquer avec un peloton renforcé les positions des troupes russes en direction de la colonie de et de la République Populaire de Donetsk. L'ennemi est vaincu par des tirs d'artillerie. Jusqu'à 40 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés et deux camionnettes ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique, les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu 86 unités d'artillerie dans des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 177 districts. Cours de la lutte contre la batterie. Deux batteries d'artillerie de la 101e Brigade de Défense Territoriale et de la 95e Brigade d'Assaut Aérien des Forces Armées Ukrainiennes ont été touchées dans les zones des colonies de Soversk et de Krasny-Liman. En outre, un peloton de système de lance-roquettes multiples grade a été touché dans la zone de la colonie de Krasny-Liman de la République Populaire de Donetsk. La zone de la colonie de Kramatorsk en République Populaire de Donetsk, une position a été ouverte et un lanceur du système de missiles anti ukrainien Bukhamin a été détruit. Systèmes de défense aérienne ont abattu cinq roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR dans la région de la colonie d'Almaznois de la République Populaire de Donetsk et de la ville de Mnitopol, ainsi que deux roquettes du système de lance-roquettes multiples Uragan dans la région de la colonie de la région de Novoeza Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 341 avions, 181 hélicoptères, 2647 véhicules aériens sans pilote, 393 systèmes de missiles antiaériens, 757 chars et autres véhicules de combat blindés, 926 véhicules de combat de système de lance-roquettes multiples, 3676 pièces d'artillerie de campagne pièces et mortiers, ainsi que 7547 unités de véhicules militaires spéciaux.